Merci, merci à vous de, de m'accueillir dans ce, ce débat. Alors, je vais peut-être rapidement vous, vous situer le, au travers de, de la chronologie des, des assises du journalisme que nous avons créées en, en 2007. Maintenant, euh, vous dire comment on a évolué avec cette notion de l'éducation aux médias et à l'information au prisme de, de ces rencontres du journalisme que nous tenons depuis maintenant plus de 15 ans. Euh, donc, euh, en... je ne vais pas remonter à, à, à la création du fact-checking dans les années 1920 aux, aux États-Unis, mais, euh, mais évidemment, la, je pense que la montée en puissance de l'éducation aux médias et à l'information est, est très liée à, à cette résurgence du fact-checking et de la lutte contre les fake news depuis euh, plusieurs années. Nous, on l'a vu réapparaître lors de la troisième édition des assises du journaliste qu'on avait tenu à l'époque à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, avec les sites américains qui avaient réhabilité justement cette notion de fact-checking pour aller vérifier la parole des politiques, notamment un site qui s'appelait PolitiFact, qui existe toujours, je crois. Et on l'avait invité aux assises pour nous présenter un peu cela. Et ça avait suscité dans la communauté des journalistes français un débat assez important en disant, mais après tout, qu'est-ce que c'est que ce fact-checking C'est ce qu'on doit tous faire, de vérifier les faits, c'est la base du journalisme. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une activité principale ou spécifique sur la vérification des faits, alors qu'on devrait tous, dans chacun de nos écrits, aller vérifier l'information avant que de la publier Donc, il y a eu un certain scepticisme au départ, et puis devant la multiplication des fausses informations, des fake news, de la l'explosion liée à, à l'usage aussi, évidemment, des, des réseaux sociaux, je ne vous apprends rien. Il est apparu que ce fact-checking était, était quelque chose de non seulement d'important, mais peut-être même d'essentiel pour l'avenir du journalisme. Je pense aussi qu'à un moment où les journalistes ne savaient plus trop comment regagner la confiance de, de leur public, c'était une sorte de bouée de sauvetage pour se dire, mais là, au moins, on est concret, on est utile, et on peut dire qu'on fait notre travail de vérification des faits, c'est donc une sorte de, aussi de, de moyen de, de réhabilitation auprès du public dans une période de, de grande défiance qui, malheureusement, existe toujours. Mais, donc, il y a eu cette première phase et euh, très vite, on s'est rendu compte qu'en mettant en place des, des politiques de vérification des faits dans les rédactions, alors sous diverses formes, mais euh, se poser la question de, de l'éducation à, à l'information. Alors, je fais une petite parenthèse. J'ai perdu la bagarre depuis longtemps, mais je... Euh, face au terme éducation aux médias qui s'est imposé comme euh, un peu partout. Mais je continue de défendre partout où je le peux la notion de, plutôt d'éducation de, à l'information plutôt qu'éducation aux médias parce que le média n'est jamais qu'un produit. d'un un produit qui est fabriqué par des journalistes et éditeurs et qui n'a de sens que quand il a un public. Donc, il faut trois acteurs hein, pour un média. Il faut des journalistes, des éditeurs et, et un public pour le, pour le lire ou pour le consulter. Et euh, éduquer aux médias m'a toujours semblé… Euh, une fausse piste parce que finalement, on n'éduque pas au livre, si je prends cette métaphore facile, je crois qu'on éduque à la lecture, on donne le goût de la lecture, j'y reviendrai, mais on n'éduque pas au livre, qui est un produit. Donc, je continue de plaider pour l'éducation à l'information. Pardon pour cette parenthèse, mais c'est un des sujets qui, je trouve, mérite d'être remis régulièrement au centre du, du débat, de savoir à quoi on, on forme. Est-ce qu'on forme à acheter un journal ou est-ce qu'on forme à bien s'informer, ce n'est pas du tout le même jour. Euh, donc, on a vu monter, évidemment, la, cette nécessité d'éduquer à l'information. Et puis, il y a une date qui, euh, je pense que vous l'avez même au Québec, elle vous a marqué aussi, mais le 7 janvier 2015, qui, il y a un avant et un après, euh, dans, dans les politiques publiques en tout cas, euh, de cette euh, euh, horreur de, de l'assassinat de nos confrères de Charlie Hebdo pour les empêcher d'exercer de, leur liberté de, de dessiner, de créer, de penser. Et donc le traumatisme de, de cette journée du 7 janvier a, a fait prendre conscience qu'il y avait un fossé terrifiant qui avait pu se greffer et, et qu'il était urgent qu'il y ait des politiques publiques qui se soucient de cela et, et que les journalistes se soucient également de cela. À partir de ce mois de janvier 2015, il y a eu une une explosion d'initiatives. Alors, de toute nature, je, je parlerai des, évidemment de, de la politique parce qu'il se trouve que euh, j'étais à ce moment-là conseiller de, de, la, de la ministre Fleur Pellerin, qui était ministre de la Culture, euh, et j'avais souhaité spécifiquement avoir le titre de conseiller au métier de l'information et à l'éducation, à l'information, à la citoyenneté, et on, on s'est évidemment... Euh, euh, rendu compte qu'il fallait qu'il y ait une incitation massive des, des, des acteurs pour qu'ils puissent bouger. Donc, le ministère de la Culture français, qui jusqu'alors ne s'était pas investi dans ces questions, s'est investi massivement pour que, soutenir les acteurs. Et ça a apporté ses fruits dans un certain nombre de domaines. Donc, euh, il y a eu la, la création euh, des résidences de, de journalisme, une idée que nous avions... Euh, euh, suggéré lors des, des, des assises du journalisme dans les années, euh, début des années 2020 à, à, à Poitiers, 2020, 2010 pardon, excusez-moi à Poitiers, où on s'était dit mais après tout il y a déjà depuis plus de 20 ans en France, des, euh, des artistes en résidence, des, des créateurs, des écrivains, euh, des, des hommes de théâtre, des femmes de cinéma, que sais-je, qui vont euh, faire des résidences dans les quartiers populaires notamment, et ça fonctionne bien. Et pourquoi ne pas développer ce principe pour des journalistes, pour qu'ils puissent aller au contact des, des, des, des, de la population, mieux se faire connaître, mieux connaître également les, les quartiers dont ils ont à parler et qu'ils connaissent mal, et euh, au travers de cela, favoriser une politique d'éducation aux médias. Donc le ministère de la Culture a, a validé cette idée et l'a dotée financièrement. Il y a depuis maintenant euh, une... Un budget non négligeable qui permet chaque année à 200 résidences de journalistes à peu près de se, se tenir, qui sont devenus des, des laboratoires intéressants de l'éducation aux médias en France. Après, il y a eu tous les soutiens aux associations, et là, il y a une floraison d'initiatives, de, de, je ne vais pas toutes les citer, mais presque tous les grands médias, l'initiative soit de, de direction, soit des journalistes eux-mêmes, se sont mis à, à se lancer dans l'éducation aux médias et à l'information, euh, qu'on pense à l'AFP, qu'on pense au Monde, qu'on pense aux services publics, qu'on pense à bien d'autres. Et euh, en mêlant un peu ces deux sujets de, de vérification des faits, le fact-checking, alors je ne vais pas citer les, de, les, les grands sites français pour ne pas faire de publicité, mais si on regarde sur le public, des intox, des décodeurs, le vrai ou faux, ou euh, l'AFP factuel. Et puis en parallèle, donc ces associations qui se sont mises en mouvement pour aller euh, porter un peu la bonne parole et, et aller sur le terrain avec. Euh, une grande nouveauté par rapport à ce qu'il y avait jusqu'alors, c'est que jusqu'alors, le, le, le dossier de l'éducation à l'information était quasiment euh, exclusivement lié à l'éducation nationale. Donc, c'était le, le sujet des professeurs et, euh, et que des journalistes allaient euh, épauler de temps en temps sur des sujets. Et là, l'idée disait que, que les journalistes eux-mêmes, les éditeurs eux-mêmes se soucient du sujet. Donc, on a eu cette phase-là qui a été assez euphorique. Et elle est toujours relativement euphorique en termes d'initiative. Ce qui nous a poussé, nous, aux Assises, à, à créer euh, six prix, six prix éducation à l'information et aux médias, parce que cette floraison d'initiatives, elle était souvent peu connue euh, de, de l'ensemble des acteurs. Chacun développait un peu son travail collaboratif. Et donc, on a créé les prix des Assises il y a plusieurs, presque une dizaine d'années maintenant qui permettent chaque année de valoriser euh, donc les, les, les initiatives les plus intéressantes et chacun vient les défendre dans des assises à tour, lors d'une sorte de, de speed dating, euh, pour partager justement ces, ces, ces, ces initiatives. Et ça, je crois que ça a permis aussi de, de créer des mises en réseau, des mises en lien, que choses, des gens qui faisaient à peu près la même chose pouvaient se lier. Le troisième axe que je peux évoquer rapidement, pardon, je survole un peu les choses, euh, c'était de dire... Justement, l'éducation aux médias et à l'information, ce n'est pas qu'une question scolaire liée aux jeunes, mais c'est aussi une nécessité d'aller partout où les citoyens se forment, partout où les citoyens se forgent leurs convictions, apprennent à s'informer. Et donc, un slogan que nous avons repris d'ailleurs sur notre site d'éducation aux médias que nous avons créé depuis deux ans qui s'appelle mediaeducation.fr, Invite, euh, ouais, vous envoyez le lien, mais Alain pourra vous le donner. Donc, euh, on a pris comme, comme slogan le l'EMI tout au long de la vie, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas considérer que euh, la, la question de l'éducation aux médias et à l'information s'arrête après au, niveau, au moment du bac. Euh, C'était un peu le cas jusqu'il y a quelques années. Euh, en France, c'est assez spectaculaire. Vous aviez forte action euh, dans le secondaire, collège, lycée, puis plus rien. Vous n'avez quasiment rien aujourd'hui au niveau des universités, et vous n'avez rien pour le monde adulte, c'est-à-dire que les, les quelques 18 000 bibliothèques, médiathèques, qui sont des lieux de consultation de la presse, n'avaient pas de politique d'éducation aux médias. Et donc, il fallait aussi que l'éducation aux médias sorte de l'école et devienne un, un, un sujet partagé partout où, le, où les citoyens, encore une fois, apprennent à s'informer. donc... Ça a été un, un des axes forts du, du, du ministère de la Culture que de euh, mettre en avant des, des, des aides pour cela. Donc, vous avez aujourd'hui des initiatives qui sont saluées d'ailleurs, euh, évidemment dans les médiathèques, les bibliothèques, d'art, mais aussi à l'hôpital, mais aussi en prison. Euh, je ne vais pas, vous connaissez ces initiatives, je ne vais pas les détailler ici. En tout cas, l'idée de sortir de, de l'école parce que malheureusement, euh, on peut avoir de 7 à 77 ans et une égale propension à, à, à répercuter des, des informations non vérifiées, euh, quel que soit l'âge euh, où nous sommes et quel que soit malheureusement aussi le niveau d'éducation. Donc voilà un peu le, le, les, les différents, excusez-moi, euh, les, les, les, les grands axes de, de ce que nous avons essayé de mettre en place. Euh, MediaEducation.fr nous a permis de voir aussi que cette diversité d'acteurs posait un, un problème qui était un problème de formation, des, des, des acteurs, c'était votre sujet initial, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être journaliste, d'aller raconter euh, sa vie euh, de journaliste et de voir comment vous travaillez à, à des élèves euh, pour faire de l'éducation à l'information et euh, ça s'apprend euh, d'informer, euh, de, de, de donner le goût de l'information et donc c'est euh, mise en place une politique de certification effectivement qui maintenant commence à porter ses fruits puisqu'il y a, je crois, huit collectifs et associations qui euh, ont pu... Euh, euh, commencer à avoir une certification en matière d'éducation à l'information. Euh, il reste une question qui est, qui est forte, parce que c'est que chacun reste un peu dans sa communauté, les chercheurs qui travaillent sur ces questions d'éducation à l'information restent un peu dans leur silo, euh, que les journalistes sont un peu dans leur silo en pensant qu'ils sont les mieux à même de faire cela, que les enseignants, euh, les, les documentalistes pensent aussi un peu qu'ils sont les plus à même de... de, de d'être les acteurs pertinents de l'éducation à l'information. Nous, nous avons la conviction dans, dans cette notion de, de rassemblement et d'ensemble lié que l'avenir de l'éducation aux médias, ça passe par un brassage de plus en plus fort entre justement la recherche, la certification, la formation, les journalistes, les éditeurs, les patrons de presse, les, les, les associations d'éducation populaire, et qu'il faut rassembler tous ces acteurs pour arriver à définir la politique commune. On avait d'ailleurs plaidé à l'époque pour que ce soit créé une, une, une agence de l'éducation aux médias et à l'information, qui, qui ne dépendent pas que du ministère de l'Éducation nationale, mais qui dépendent de, de l'ensemble de, des, des ministères concernés, et Dieu sait s'ils sont nombreux à être concernés par ces questions. Donc, on en est là. Moi, je vais simplement pour ouvrir un peu la discussion, quelques questions que, que l'on se pose, à la fois de se féliciter de cette explosion d'initiatives, parce que vraiment elles sont fantastiques, il y en a beaucoup, on voit chaque année lors de toutes les candidatures qu'on reçoit pour les prix EMI des des assises, de voir le succès des résidences de journalisme, tout ça est très encourageant, mais en même temps, les questions qu'on ne peut pas exclure, c'est euh, quelle quelles sont les, les limites auxquelles on se heurte, c'est-à-dire que quand on discute avec des gens qui, euh, qui ne sont pas sortis du système informationnel, si j'ose dire, eh bien, ce dialogue peut s'engager, mais quand, euh, et on l'a vu autour des de élections américaines, mais... Mais bien d'autres sujets autour de la pandémie, autour de, de la vaccination. Quand tout d'un coup, via les réseaux sociaux, chacun s'enferme dans ses convictions et ne croit plus à, à une vérité partagée, euh, l'éducation à l'information est extrêmement compliquée. Je, moi, je, je suis frappé par l'inversion. Je terminerai un peu sur ces notions-là, mais j'ai vécu ma vie de jeune journaliste avec un peu ces ces principes auxquels on a toujours cru, de dire, voilà, si nous on va vérifier l'information, eh, si on dit ici vous avez une information vérifiée, là vous n'avez pas une information vérifiée, on, on, va, on va convaincre le public. Alors on voit bien que cette notion de, que, que, qui était, je ne crois que, que ce que je vois, hein, qui a été un peu fondatrice depuis les textes euh, bibliques de la communauté française, et je, je, si je vois je crois, mais si je ne vois pas, si je ne vois pas, je ne crois pas, C'est s'est progressivement transformé de plus en plus, mais je ne vois que ce que je crois, c'est-à-dire que la croyance a pris un tel pas euh, sur le reste que c'est à partir de la, de la volonté de conforter sa croyance que l'on va chercher ces informations, et là l'éducation aux médias et à l'information devient évidemment euh, très fragile. Et la dernière notion sur laquelle je voudrais insister, c'est, je pense que éduquer à l'information... Euh, ça s'apprend, comme on l'a dit, mais, mais ce qui est le plus important, c'est de redonner le goût, et de retrouver le goût de, de s'informer. Je ne crois pas qu'on s'informe naturellement. Euh, évidemment, il y a des familles où on, a, on baigne là-dedans, où les, les, les enfants sont habitués à ce que les parents lisent, s'informent et où il y a une sorte de transmission. Mais quand cet écosystème n'existe pas, eh bien... La musique, ça n'est l'apprentissage de la musique, l'apprentissage du théâtre, l'apprentissage de la culture, ça n'est pas spontané. Il faut qu'il y ait une, un accompagnement, une éducation, une, et surtout qu'on éveille le goût de, de, de, de, de, du citoyen à, à s'informer. Et là, il faut que je crois qu'on travaille vraiment cette notion-là, qu'est-ce qui permet de retrouver le goût de l'information, de redonner le goût de l'information, de bien s'informer, comme on, on a dans les années passées face aux crises sanitaires, redonner, tenter de redonner le goût des produits sains d'un air sain qui fasse du bien au corps et à l'esprit. Je pense qu'il faut retrouver cette, cette démarche-là de, de redonner aux citoyens, à travers l'éducation aux médias, avant tout le, le goût de bien s'informer. Et ça, c'est un sacré enjeu. Merci beaucoup, Jérôme Bouvier, qui nous parlait de, de France sur la formation des journalistes, l'éducation aux médias, l'information. Je rappelle que vous êtes le fondateur des assises du journalisme de Tours. Merci d'avoir été là.